Alors, Isabelle donc va ouvrir euh, cette séance euh, avec une communication intitulée « L'esthétique par-delà le politique, en deçà du politique, les terrains sensibles du théâtre, euh, du théâtre tibétain ». Alors, Isabelle Henri dourcy est professeur d'anthropologie à l'université Laval. Euh, depuis une vingtaine d'années, elle consacre ses recherches à la culture populaire tibétaine, notamment le théâtre, la musique pop, la danse, la télévision, les médias sociaux, le cinéma et l'écriture autobiographique. Et dans ses travaux, elle cherche à comprendre les dynamiques culturelles et politiques qui ont cours en Haute-Asie, tant au Tibet qu'en exil, en analysant les reconfigurations de l'imaginaire et des identités à l'œuvre depuis l'incorporation des euh, sociétés tibétaines à la République populaire euh, de Chine. Euh, voilà, donc euh, l'articule enfin, son travail autour du doublé tradition-modernité dans ses aspects idéologiques et pratiques. Et elle a rédigé, entre autres, donc, des monographies, euh, enfin, une monographie euh, consacrée au théâtre populaire tibétain et a dirigé également trois ouvrages ou revues sur les arts du spectacle tibétain et l'anthropologie des médias. Donc Je laisse à Isabelle donc, euh, la parole. Vous avez assez 20 minutes à hein, chaque communication, c'est bien ça. ça. Donc, je vais veiller à... Et, et vous avez un petit papier. Voilà, là, voilà un, petit petit plus. Plus. <rire> un deux, Un deux, ça me semble Alors... Euh, Est-ce que vous m'entendez Le micro est branché. Oui, ouais. ah. euh, Merci Maëlys. Je vais commencer par remercier très chaleureusement les organisatrices du colloque pour leur invitation très généreuse. Euh, c'est une première, ben, je trouve que c'est vraiment déjà une très belle réussite, j'ai hâte euh, aux éditions suivantes. Euh, merci pour ce très beau colloque et aussi d'avoir fait la place pour euh, tout un panel sur la situation particulière et les tensions du terrain dans le monde chinois au sens large, même si au moins pour ma part et peut-être pour celle de Moukadas, le monde chinois est à, à prendre dans un sens politique et non dans un sens culturel. Euh, alors. Euh... Cette présentation est pour moi l'occasion de faire un retour, plus que réflexif, mais véritablement épistémologique, un peu comme on l'a eu tout à l'heure avec la, la, la contribution de Sophie, sur mon parcours, de retracer comment j'ai abordé, et avec quel enthousiasme aussi, le monde du théâtre tibétain. Comment mes connaissances sur les savoirs des acteurs se sont constituées Comment je les ai diffusés Quel type d'engagement spécifique cela a exigé dans le passé et maintenant dans ce présent si tragique euh, Comme Fiorella nous l'a rappelé tout à l'heure, on n'arrive pas sans préparation sur un terrain. Et peut-être qu'une partie de euh, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est comment je me suis rendu compte à quel point j'étais naïve dans mes premiers pas et euh, comment euh, j'ai mis en place un dispositif pour essayer d'y remédier. Alors euh, quelques repères temporels pour commencer, j'ai commencé par deux années euh, d'enquête à Lhasa en 1996 donc en région autonome du Tibet pour poursuivre par deux autres années en exil à Dharamsala euh, et euh, ensuite une année supplémentaire lors de mon année sabbatique 2014-2015 où j'ai exploré euh, les traditions euh, scéniques spécifiques de l'amdo euh, et du ca, enfin quelques unes en amdo et dans le cas. Donc, un total d'environ cinq années euh, sur place. Euh, J'aborderai plus tard les raisons euh, de cette enquête multisite, fragmentée, voire éclatée, comme antidote à une impossibilité relative de faire une immersion anthropologique classique sur le terrain. J'ai indiqué ici les années précises et aussi euh, quelques dates clés euh, des circonstances politiques euh, du terrain euh, pour situer le fait que mes informateurs participants euh, m'ont rencontré, je les ai rencontrés 35 à 40 ans environ après euh, la chute du régime tibétain. Voici en gros le plan dans lequel je vais euh, ré, euh, développer mes réflexions. Euh, présenter ma perspective initiale, euh, quelques points de repère très rapides malheureusement sur le théâtre tibétain parce que j'imagine qu'à part Nathalie, il n'y a pas grand monde dans cette salle qui, euh, qui euh, soit au courant et en fait en deux mots clés, euh, un peu l'histoire de mon parcours en passant de l'esthétique vers le politique et puis plus récemment du politique retour vers l'esthétique en concluant sur la saveur euh, de la tchélame. Donc euh, j'ai une double formation en anthropologie et en théâtre du geste. J'ai fait l'école de théâtre Lassad qui suit la, la méthode Lecoq, si l'on veut. Donc ma quête, au départ, était une quête esthétique, dans la lignée de l'anthropologie théâtrale. L'ethnocénologie n'existait pas encore à l'époque. Je, je fis de l'ethnocénologie sans le savoir, je le suis plus tard. Euh, donc une démarche au premier chef euh, immersive, expérientielle, où le corps est le premier niveau de connaissance, de la rencontre. Le corps est, est un terrain, comme on en parlera demain. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec beaucoup de naïveté et d'ignorance, je voulais répondre à des questions comme comment est-ce que la présence des acteurs est construite sur la scène Quelles sont les techniques du corps pré expressives qui construisent donc cette présence y retrouve-t-on les principes de la présence, isolés entre autres par Eugenio Barba L'équilibre, l'opposition, l'inconsistance, ce fameux corps euh, Dans un contexte de plus de bouddhisme tibétain, sans doute un peu à la mode à l'époque, et dont les développements théoriques sur la présence et la conscience me fascinaient, je souhaitais en quelque sorte aller à la racine de l'expressivité théâtrale tibétaine, une tradition encore très peu documentée et très peu connue en Occident. Mais les obstacles du terrain, surtout euh, linguistique et euh, politique, ont ajourné la quête sensible pour la remplacer par une quête du sens. Mon terrain est devenu surdéterminé par le politique, tant au Tibet qu'en exil, et ce pour des raisons différentes. J'ai en partie expliqué ce glissement de terrain dans un précédent article, ou plutôt j'y avais expliqué comment la perspective était passée de l'anthropologie théâtrale à la tibétologie. Par ailleurs, juste une mention ici, Ariane Nushkin m'a approchée à plusieurs reprises pour voir comment elle pourrait intégrer certains éléments du jeu tibétain dans son esthétique théâtrale, comme elle l'a fait de manière si spectaculaire avec le Noh, le Katakali et d'autres images qu'on a vues tout à l'heure. Euh, certaines techniques chinoises. Elle s'est même rendue à Dharamsala, mais elle non plus, et pourtant c'est quand même Ariane Nushkin qui parle, n'a pas trouvé la voie d'accès facile ou inspirante pour le théâtre tibétain. Dans son spectacle de 1997, elle intègre divers types de techniques performatives tibétaines, mais pas le théâtre tibétain. Euh, de même, ma contribution à son événement en 2001 a été une, une contribution politique et non une contribution euh, esthétique. Alors je vais faire quelque chose que je déteste faire, mais je suis bien obligée de le faire, c'est donner quelques rap, rap, fin, points de repère extrêmement rapides sur le théâtre tibétain. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que c'est une euh, tradition très hétérogène, marquée par beaucoup de pluralisme locaux, puisque je vais dire que ce n'est pas la, la réalité absolue ou essentialisée de ce théâtre, c'est juste quelques points de repère. Donc la tradition populaire euh, euh, renvoie à une création par un yogi, euh, au XVe siècle, mais de manière plus vraisemblable, selon les textes que j'ai pu retrouver, le développement de l'Ace tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas euh, à envisager avant le XIXe siècle, la moitié du XIXe siècle et surtout euh, le XXe siècle. Euh, il s'agit d'un prolongement de tradition de conteur bouddhiste, euh, comme vous voyez euh, euh, sur l'image du haut, que l'on trouve partout en Asie, mais qui a été euh, territorialisé dans le cadre euh, tibétain par le recours à deux types de rituels. Donc Il y a une fonction rituelle, enfin, je ne sais plus si on peut utiliser le mot rituel maintenant, euh, après le panel que nous avons eu ce matin, là, mais bon, je l'utilise de manière un peu naïve, euh, à la fois des rituels apotropaïques, euh, donc, ce que je voulais vous dire, c'est un théâtre de récits, d'histoires bouddhiques sacrées qui ont été implantés sur le terreau culturel tibétain à travers la réalisation de rituels. D'un côté, des rituels apotropaïques, pour détourner le mal, et de l'autre côté, comme le euh, disait aussi Fiorella tout à l'heure, des rituels d'offrande aux divinités euh, territoriales. Euh, donc... Euh, le répertoire est assez limité, une dizaine de pièces environ, qui toutes euh, suivent un schéma relativement conventionnel. Il n'y a pas d'évolution psychologique des personnages. Les valeurs centrales qui sont mises de l'avant sont celles de la compassion, de comprendre la loi du karma, euh, de garder une guidance morale à travers toutes les avanies que l'on peut euh, traverser euh, dans le monde, peut-être comme Sainte-Christine euh, euh, tout à l'heure. Euh, mais si ce théâtre n'était qu'un théâtre pédagogique pour enseigner des leçons de bouddhisme, vous vous rendez bien compte qu'il n'intéresserait pas le peuple. C'est un théâtre avant tout humoristique. L'humour et les improvisations tiennent énormément de place. Que ce soit, bien sûr, ce sont des théâtres paysans, autour de considérations sur la sexualité, la nourriture, euh, l'alcool, euh, et parfois des euh, références politiques. Au niveau sociologique... Très important, ce n'est pas un théâtre de professionnels, c'est un théâtre avant tout d'amateurs il n'y avait qu'une seule troupe de professionnels avant l'annexion chinoise. C'est un théâtre populaire, répandu dans les campagnes, mais le fait qu'il ait intéressé le pouvoir, donc le Dalai Lama, le gouvernement, à partir du milieu du 19e siècle, a expliqué l'agrandissement esthétique de ce théâtre et sa popularisation à travers tout le plateau tibétain. C'est l'occasion pour les Tibétains, et ces représentations qui durent toute une journée, n'est-ce pas Ils ne les suivent pas de manière religieuse et dans le silence pour tout en comprendre, ils connaissent toutes les histoires par cœur. C'est l'occasion pour eux de faire un pique-nique, de se retrouver entre Tibétains, de parler, d'échanger des rumeurs, de compter fleurettes et autres. Euh, ce que je vous ai partagé concernait euh, principalement les troupes euh, amateurs. Euh, la culture populaire a été prise en main par la République populaire de Chine euh, depuis euh, les 70 ans euh, de l'annexion euh, du Tibet. Cette culture populaire, notamment dans, à travers des troupes euh, officielles, hein, comme vous le voyez ici, a connu des processus successifs d'épuration euh, euh, idéologique du contenu sous le socialisme, de folklorisation... Euh, de sécularisation, plus tard, au moment de la libéralisation, de marchandisation pour le regard euh, du tourisme, et plus proche dans le temps, ici, d'hybrisation, où vous voyez le personnage principal, le roi, jouer en tibétain selon les techniques euh, du théâtre tibétain, qui et son épouse chinoise joue en chinois selon les techniques du du donc euh, l'opéra de Pékin donc l'hybridisation est très fort mise en avant le théâtre est aussi devenu objet de patrimoine en 2006 d'abord sous le régime chinois et en 2009 il a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO donc le patrimoine c'est un peu l'angle la lang la, de vue par lequel ce théâtre est, approché par, est géré par le gouvernement aujourd'hui pour ce qui est de l'exil, leur production se rapproche plus des troupes amateurs mais on peut déplorer de ce côté-là aussi une certaine forme de folklorisation et de gestion par l'État. Vous avez là la carte de la plupart des euh, settlements, des campements euh, de réfugiés qui pratiquent euh, cette forme d'art. Donc, venons-en maintenant, euh, si, vous en, si vous le voulez bien, à ma pratique euh, et mon, mon parcours, mon cheminement. Euh, ben, comme le montre ce proverbe tibétain, en gros, on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a et comme j'arrivais avec Zéro formation euh, sur place, sur le terrain, euh, mon apprentissage a été euh, quand même assez euh, radical. Donc, euh, Dans cette familiarité dont parlait euh, Sophie tout à l'heure, il a fallu construire une familiarité à la fois à travers tous les euh, paramètres non-verbaux et les paramètres inconscients, sous-conscients, etc. dont elle a parlé, mais aussi construire une familiarité tout à fait verbale euh, des, euh, de la culture tibétaine. Donc en gros, cette première diapositive-là, ça vous montre comment je suis passée d'une perspective d'anthropologie théâtrale à comment je suis devenue finalement tibétologue, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc première découverte, ce théâtre que j'abordais par le corps, les acteurs m'ont renvoyé immédiatement la euh, réalité suivante, c'est que ce n'est pas du tout un théâtre du corps, c'est un théâtre où le texte joue un rôle fondamental, c'est un théâtre de conteur et de chanteur. Euh, J'imagine que vous n'avez pas encore entendu euh, l'opéra tibétain. C'est un opéra qui se chante avec une voix extrêmement aiguë. Donc mes chances d'un jour pouvoir maîtriser cette technique théâtrale étaient euh, inexistantes, à part euh, me ridiculiser, ce que j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, euh, pour euh, le plus grand éclat de rire des Tibétains. Mais donc je ne pouvais pas espérer un jour être détentrice de cette euh, tradition euh, culturelle et de la transmettre éventuellement dans des euh, projets de théâtre interculturel, par exemple. Euh, en ce qui concerne maintenant l'état particulier des connaissances sur ce sujet, contrairement aux autres théâtres d'Asie, il n'y avait pour ainsi dire aucune étude vraiment en profondeur, notamment des savoirs des acteurs sur le théâtre tibétain, euh, Qu'est-ce que j'écris Parce que je ne vois pas ce que j'écris. Bon, euh, donc l'urgence, la tâche, c'était de produire une intelligibilité du là, Il fallait d'abord comprendre ces traditions euh, avant d'essayer d'aller plus loin. Mais comprendre, ça voulait dire quoi Comprendre non seulement les textes dont on me disait qu'ils étaient tellement fondamentaux, puis j'ai découvert en étudiant les textes, en fait, que ce que les acteurs font avec les textes, c'est pas du tout euh, ce qu'ils disent qu'ils font. Donc il y a vraiment tout un travail de, de, de torsion, de distorsion euh, des textes qui, sont, qui est à l'oeuvre. Mais je voulais surtout comprendre mes interlocuteurs, euh, qui à l'époque euh, ne parlaient pas anglais, c'était euh, extrêmement rare d'avoir des tibétains qui parlaient anglais à ce moment-là. Donc je suis devenue, un peu malgré moi, en suivant le fil de l'eau, tibétologue, en apprenant non pas une langue, mais une multiplicité de langues, puisque le tibétain, c'est une langue orale et une langue écrite qui est différente, une multiplicité de dialectes, mais aussi apprendre la langue de l'occupant, à savoir le chinois. Donc, comme vous voyez, j'étais un petit peu occupée euh, pendant euh, ces années-là. Mon projet s'est mué en euh, une vaste enquête d'histoire orale où j'ai couru après les vieux acteurs. Donc les Tibétains, les hommes, me disaient souvent, toi Isabelle, tu es très difficile à séduire, tu ne t'intéresses qu'aux hommes au-delà de l'âge de 70 ans. Donc euh, et, ben, effectivement, c'est un petit peu ça qui a euh, marqué les choses. De manière plus sérieuse, en fait, le deal de base, si on veut, ou ce qui a construit ma relation avec les gens sur place, c'était cet engagement moral implicite pour la cause tibétaine. Bien sûr qu'on ne pouvait pas parler de manière ouverte de politique dans un contexte comme ça, mais il était implicite que je travaillais pour eux, avec eux, dans une perspective qui les intéressait, qui était une perspective à l'époque un peu de conservation ou de sauvegarde ou de compréhension d'état de, de, des connaissances en fait, de leur tradition. En revanche, ils m'ont donné le mandat explicite, de réaliser pour eux une monographie. Donc on parlait tout à l'heure des biais euh, et de, de, de l'inscription sur le terrain. Euh, et en fait, j'étais quelque part leur ethnologue de service, si je puis dire, euh, avec toutes les limites et les biais et, et les imperfections de la fonction. Euh, mais c'est à ce titre-là qu'ils m'ont ouvert les portes de leur savoir, de leur cœur aussi, dans certains cas. Donc c'est ça que je nomme l'esthétique par-delà le politique, c'est-à-dire que le politique était vraiment... Le, le premier, la première étape par laquelle je pouvais espérer avoir accès à leur euh, savoir. Notez que le climat politique à l'époque n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, euh, donc oui il y avait une peur évidemment de, de la répression, mais à l'époque il y avait quand même une certaine possibilité de revitalisation culturelle et je m'intégrais dans leur euh, perspective à l'époque. A noter aussi que euh, cette, euh, le fait que j'ai sillonné le plateau tibétain, en fait, de gauche à droite dans tous les sens, en sortant du Tibet, en allant en exil, en revenant, en portant des enregistrements audio-vidéo d'un côté et de l'autre, euh, ce qui justifie une certaine forme d'enquête de, multisite, est aussi une réaction en fait qu'à l'époque on ne pouvait pas loger chez l'habitant, on ne peut toujours pas d'ailleurs, euh, au Tibet, et donc euh, je devais être très rapide euh, sur place, je n'ai pu loger longtemps finalement qu'à la où j'étais euh, étudiante. Résultat de tout ça, une monographie euh, de 950 pages. Je remercie Nathalie de l'avoir lue euh, intégralement et avec tellement d'attention. Euh, la peau, donc ça a été publié comme livre. Euh, les, euh, la finalité c'était de, de, de collecter toute une série de données, euh, de constituer, comme on me l'avait demandé, un patrimoine, un espèce d'hyperlamo qui existe nulle part vraiment mais qui est l'agglutinement, si on veut, de toute série d'informations de, de, que l'on m'avait données, euh, avec aussi comme but de construire un discours, un contre-discours quelque part, de représenter la culture tibétaine euh, à l'envers ou contre les discours officiels euh, qui le voyaient comme primitive, euh, euh, non évolué, etc. Euh, la restitution est un, une dimension fondamentale aussi, euh, moi ça me fait toujours un peu sourire la restitution parce que le souci principal des acteurs quand même c'est le soutien financier D'accord. Donc, on va aller très vite euh, après j'ai obtenu un poste au Québec où je suis euh, très heureuse le climat politique après les soulèvements euh, euh, tibétains contre euh, le gouvernement à l'aube des Jeux Olympiques et ensuite l'avènement de Xi Jinping en 2012 ont fait un, un virage sécuritaire particulièrement dramatique et puis on en entendra euh, davantage dans un instant donc là, il ne s'agit plus du tout de représenter la culture tibétaine, il s'agit d'assurer sa survie. Euh, on est vraiment rendu à un autre niveau, on est passé de la peur à la terreur, avec la démultiplication des techniques de surveillance, le politique devient carrément indicible, alors qu'avant, entre les mots, on pouvait se dire des choses et se, se, se confier. L'accès devient maintenant interdit, et non plus seulement difficile pour les étrangers, donc on dépend presque exclusivement des réseaux sociaux, Weibo, Bo, Douyin, etc., pour les principaux. Les, en plus, parallèlement à ça, l'évolution dans nos disciplines est une évolution vers plus d'inclusion, de collaboration, euh, la décolonisation des savoirs. Je, je fais comment, moi, dans un contexte où j'ai plus du tout accès euh, à mon terrain. En exil, ben non, en exil, à cause de l'émigration massive des exilés vers l'Occident, la fragmentation totale en fait, des troupes en exil, je me trouve un petit peu sans partenaire. Donc là, je vais passer sur la collaboration. J'ai eu quatre projets de collaboration avec ce chercheur, on peut aller plus loin, parce que j'ai vraiment envie de passer maintenant à la que j'avais écrite, si je la trouve ici, voilà. Euh, j'ai tenté de lire et de lier les réflexions de Jacques Rancière dans le partage du sensible, esthétique et politique à mon sujet, mais l'adapter aux réalités tibétaines m'a paru un peu trop acrobatique. En revanche, les mots de Pierre Jantel, que je vais vous montrer dans un instant, résonnent dans ma tête lorsque je pense à l'attachement que vivent les communautés de l'amour pour leur art. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec mon collaborateur, ce qui nous soude, c'est notre attachement euh, très vif l'un et l'autre, et puis les acteurs aussi pour leur art. La saveur de l'Achilamo, comme un bâton de vanille qui parfume encore le sucre longtemps après avoir été, en avoir été retiré, persiste, mais pour combien de temps Sous la carapace du régime politique qui l'étouffe. Donc là en ce moment il y a un lockdown à cause du Covid à l'Assa, particulièrement répressif où en fait le Covid est utilisé comme arme pour instaurer encore plus de répression sur les gens. Donc ils sont en lockdown comme nous l'avons connu pendant deux ans. Les amateurs de l'amour se reconnaissent entre eux et se rejoignent dans la légèreté, dans l'humour, dans le type de monde à la fois imaginaire et décalé, convié par ses gestes, ses chants, dans le partage des façons de faire plutôt que des discours. Mon inclusion dans cette communauté repose sur le fait que je partage, moi aussi, ce même goût, cette même passion, pour cette saveur, certes subtile et fragile par les temps d'autoritarisme, culturicide, ambiant, mais persistante. Alors que le confinement est exploité à des fins de contrôle social, je vous convie à regarder euh, les trois employés d'un checkpoint Covid s'amuser à jouer la tchélamo pour tuer le temps. Sans oublier que ce jour-là, s'il n'y avait pas eu de Covid, ils se seraient sans doute rendus au Choteun, à la la fête pensée comme une offrande de théâtre au Dalai Lama. On n'en a pas le son S'il faut le ah si, mettre à fond Enfin, vous ne l'avez pas entendu rire mais donc euh, il riait il utilise sa visière de Covid comme euh, euh, éventail parce que c'est un roi indien qui reçoit son ministre à ses pieds C'est à moi. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation qui nous a permis de suivre un peu le parcours d'une anthropologue dans un contexte un petit peu difficile et qui amène à revoir un petit peu ses méthodes sur le terrain.